Tout seul. Et, et donc faut trouver un, un sujet qui rassemble. Un sujet qui rassemble, qui ne remet pas en cause les gens dans leur, dans leur façon de penser. Et que ensuite l'action les amène à penser autrement. Mais il faut pas leur demander le grand écart. faut leur demander de faire un petit pas dans d'autres directions.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 c'est la diocèse nous vend une terre. Les beaux jus, du cœur des Beauges, ils vont dire. D'abord, bon, les vrais montagnards, ils vont dire. Ce qui m'intéresse, c'est la, les sommets. Hein. C'est pas le bas. Et puis, euh, ils vont dire, vous, vos paysages de l'autre côté, vous les avez gâchés. En bas, vous avez tout gâché par l'urbanisation. C'est dégueulasse. Vous n'avez rien su faire. donc Je ne pense pas qu'on peut les rassembler par ça. Les gens de saint enfin la rive du lac là, ils ne connaissaient pas les Beaujus. On ne va pas dans les Bauges. On ne va pas dans le cœur des Bauges. -jus. Peut-être justement une, une expo photo qui ne prendrait pas que, que le bassin du lac. Une expo photo qui